Bonjour à tous, c'est Axel Brez, la France est championne du monde Et aujourd'hui, pour fêter ça, je vais faire croire à un acheteur que ce slip, c'est le slip de Olivier Giroud. Il y a un acheteur qui va venir là dans quelques instants et on va lui faire croire que donc c'est le slip d'Olivier Giroud. Après, c'est parti Bonjour. Bonjour. C'est euh, le bon coin Oui, euh... le slip Olivier Giroud. Hein, c'est le, le, fameux, le fameux slip de Giroud. C'est le vrai, il a joué ça, la finale hein, avec ça. Ouais, c'était un bon match, hein, franchement, ouais. un bah, fou, 4 -2, hein, ça, ça les champions 4-2. Donc c'est ça le slip à Giroud. Il voilà. fait un peu grand, non Bah non, c'est sa taille en fait. Hein. Vous savez, ils en mettent des, des grands et ils mettent un peu dedans aussi pour ne pas euh... le perdre parce que ça tient et mieux. Et c'est sûr que c'est à Giroux, ça. Ah oui, c'est sûr oui, bah je l'ai pris dans les alors, euh, le vestiaire. Alors j'ai le je me permets de sentir hein, euh, parce que je suis un grand fan. Euh... Ah c'est bizarre ça. Ça sent pas le Girou ça. Si, si, si. On dirait du du du Griezmann. Non, du, du ça. Ah oui. Oh là Ah Oui, ça c'est ça c'est du Matuidi ça. Hein. Non Ah c'est pas ça ça sent, ça sent pas le Girou parce que j'avais déjà une chaussette à lui. Euh, au niveau de la transpiration, je sais qu'il ne sent pas comme ça. Euh, là, euh, franchement, il a dû transpirer dedans. Et, euh, bah, vous savez, ça sent le Griezmann. Vous hein. savez, euh, Giroud n'a pas beaucoup couru hein, pendant le match, hein, malheureusement. C'est euh, plus Mbappé euh... qui a couru que, que Giroud. Et qu'est-ce qui me prouve que, que c'est le slip de Giroud là Bah alors, Je l'ai piqué dans la vestiaire euh, lors de la finale. Ah, vous étiez dans les vestiaires Oui, hein, dans aussi. Les vestiaires, oui, oui évidemment. Ah, oui. Ouais. Hein. Euh, il n'a Et il n'a rien vu. Bah Non, parce que c'est quand ils étaient sous la douche euh, que sur le siège de Giroud, on a pris. Euh... Vous êtes permis de le prendre. Vous êtes permis de le prendre à Girou. Et il n'a rien vu. Euh... Il a rien vu, non bah, Il devait être hyper content. Évidemment. Il y a des traces quand même un peu là. Oui, hein, vous voyez C'est des traces Ça, c'est Girou qui a fait la trace là Ah oui, bah oui évidemment. Mais euh, il, a, il était content quoi Parce que c'est une trace qui colle quoi. Il devait être content. De, il devait être mais content. Il Mais franchement, je de... suis désolé, hein, je m'excuse de faire ça, mais. mais franchement, ça, ça, ça, ça ne sent, sent pas le Girou. Ça, ça sent pas le Girou, ça. Ah si, bah, pourtant, c'est celui-là. Il l'a porté aussi euh, avant le match. Il avait pris une photo qu'il a mis sur, euh, sur Instagram. Oui, je, je suis abonné à son compte. Je le suis là. Euh, et c'est qu'il Il a mis ça avant, euh, juste avant de tourner Ouais, mais moi, euh, ça fait 20 ans que je renive des slips. et euh, Non, franchement, euh, parce que j'ai promis à ma femme le, de lui ramener le slip de Giroud. Ben, c'est celui-là, alors. Euh, parce qu'elle euh, est, elle, elle, elle est fan. Il est vraiment pas cher pour un slip de Girou. Euh. C'est vrai que ça fait pas cher, 130, mais... Euh, un 130, mais en même temps, euh, il aurait pu signer quoi son slip, quoi. Euh, je sais pas, moi, ah, je donne mon slip, je signe, ah, quoi. Comme il n'était pas au courant que je suis pris, il a dû le voir plus tard, quand j'étais parti des, des... Et il n'y a pas le logo de la FIFA, hein, par contre, non, non. Bah, ouais. euh, les sous-vêtements ne sont pas payés par la FIFA, hein, faut le savoir. Euh, ouais C'est leur propre... Madin China, c'est normal, ça Bah oui, ils, a... ils achètent tout en Chine, hein, malheureusement, même eux. Même si eux, ils ont les moyens d'acheter... Parce que Giroud, il porte des slips de chine et tout. Oui. Je croyais qu'il allait sur slipelastic.com, non Non, non, ça c'est Emmanuel Macron, hein, le Président. Euh, moi, moi, je veux bien, mais il faut faire un prix, là, parce que 130... Euh... Vous le, euh, le descend à 115 ah, J'ai un doute. Hein. J'ai un doute. Ah, c'est dommage, je serais venu avec ma femme, elle aurait pu le renifler. Euh, euh, bah, écoutez, euh, ce que je vais faire... Hein... Euh, je, je, je, je peux l'emprunter, vous le ramener ou c'est comment c'est faisable ou c'est pas possible Oui, vous pouvez même aller l'essayer si vous voulez. Hein. Je voudrais l'essayer déjà voir si je rentre dedans parce que je sais que Girou il a un, il a un peu une corpulence testiculaire <coughs> si vous voyez ce que je veux dire et après au niveau de la fesse je sais pas si ça rentre dedans. Bah allez l'essayer vous ne me le redites. Voilà je, je vais l'essayer puis je vous tiens au courant. Voilà l'acheteur est parti c'est le slip. Voilà, et euh, il, vient, il va revenir me dire euh, dans quelques minutes, on va voir ça, on va voir sa réponse. J'attends qu'il revienne. Ah, alors est-ce qu'il vous va wow, et Franchement, il vous va impeccable. Il me va comme un grand, il me va trop bien. Franchement, là, là j'ai envie de mettre des buts. Là, je me sens chaud là. Vous vous sentez bien hein ah, Je me sens bien dedans. Franchement, là, si je vois un croate, je mets 4-2 direct. 4-2 ah, Je mets 6-2 même. 6-12. Franchement, euh, magnifique. Ah, non, non, non, en plus, on est bien. Euh... Ah, je me sens girou, là. Je me sens l'âme d'un girou, girou, là. Ouais, bah, franchement, euh, ok. Euh, par contre, euh, du coup, j'ai plus mon pantalon quoi. Donc, euh, pour les sous, ça va être compliqué. Bah, vous avez eu votre pantalon où euh, Ça va être compliqué. Euh, le mieux, ce que je fais, c'est que je vous envoie un email de confirmation avec un virement PKH. Et euh, là, dans les deux minutes, je vous envoie un texto. Pas de problème. Pas de problème, très bien. Bah, merci monsieur en tout cas, ça Au fait bon plaisir et ça fera plaisir à ma femme. Bon bah, les amis, hein, pour, un, pour un slip qui n'était pas de Griezmann ni de Giroud, je peux vous dire que je m'en sors bien. Et bah, on va voir si ça se passe. Hein. Allez, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux pranks. A bientôt et merci bleus. ciao. No, no, no.